alors comment ne pas réagir à un changement de règlement de dernière minute ou alors ça peut être même un, règ... un changement d'organisation Comment est-ce qu'on fait maintenant pour ne pas réagir ou du moins le réagir du minimum possible Donc ça c'est une question qu'on va poser, je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Donc il se passe quoi Quand on est programmé à faire quelque chose, on se dit ok je vais aller là-bas, là ça y est, il y a un inconnu qui passe et boum bah, on oscille émotionnellement parce qu'on se dit mince, je l'avais imaginé autrement. Et donc, comment faire pour pouvoir se recentrer rapidement Et donc, la question finalement, comment ne pas réagir à un changement extérieur bah, Ça va être difficile de pas réagir. Donc, ce n'est pas forcément la... chercher la réaction, puisque la réaction c'est du changement, euh, c'est du cerveau limbique, c'est la partie basse, c'est la partie qui va plus vite. C'est à quelle capacité je suis capable de me recentrer donc si je suis en train de réagir à un changement de données alors je peux me dire ok bon bah c'est j'ai réagi euh, peut-être que je me suis mis en colère peut-être que euh, ça me rend, rend triste peu importe parce que j'avais imaginé euh, autrement mais c'est pas autrement et c'est comme ça donc une fois qu'on comprend ça vu que c'est pas autrement bah, c'est maintenant qu'est ce que j'en fais en fait l'événement comme on le dit souvent c'est une fois qu'il est arrivé c'est déjà notre passé la seule chose qui reste c'est qui je décide de devenir en relation à ça, et donc c'est naturellement être capable de faire très rapidement quels sont les bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices, bénéfices pour le long terme qu'il y ait ce changement, et en faisant ça, on va se dire ok, bah, c'est juste un apprentissage, c'est juste un entraînement. Moi, c'est quelque chose que je fais des fois quand je comprends pas le sens de quelque chose, je me dis ok. Bah je passe en mode entraînement, je m'entraîne Pourquoi tu t'entraînes Bah je sais pas, je m'entraîne J'aurai plus tard, mais au moins je passe en mode entraînement Donc changement de données, paf, entraînement Changement de situation, paf, entraînement Je, je m'entraîne à me refocus Le plus rapidement possible dans cette situation Encore une fois, on revient à la mission Donc quel est mon objectif Bah c'est de faire une excellente compétition Ok, qui je dois être pour obtenir ce résultat Quelqu'un de centré, concentré Peu importe les circonstances extérieures Encore une fois, soit je suis une victime des événements extérieurs et donc je mets la responsabilité sur les autres soit je suis un être humain responsable je peux pas changer l'extérieur en revanche j'ai le pouvoir de changer mes perceptions donc comment est-ce que je peux changer mes perceptions et mon état interne pour pouvoir faire en sorte de faire une excellente compétition donc changement de décision au dernier moment paf ok je passe en mon entraînement. quels sont les bénéfices bénéfices bénéfices pour moi je me ressente je reste focus sur la mission et je me rappelle pourquoi je suis là mon sport c'est pour donner le meilleur de moi même pour donner pour prendre du plaisir donc je me ressens sur le plaisir que je vais prendre à cette compétition, euh, compétition. donner le meilleur que de moi même et ensuite bah, pour le reste le résultat on verra mais plus vous êtes capable de revenir rapidement à votre axe donc vous allez voir quand vous êtes assez évolué sur le plan émotionnel en relation à une situation donnée, à votre capacité à revenir sur votre objectif le plus rapidement possible. Vous avez l'oscillation émotionnelle qui est euh, grande. Vous pouvez voir ça sur les, dans les commentaires là, sur la, la vidéo de notre programme où je présente justement euh, bah, tout euh, ce qu'on fait à l'Académie de haute performance et la dépolarisation. Et vous allez voir qu'au début, quand on va osciller émotionnellement, c'est mal d'avoir ça et ça aurait été mieux autrement. Et finalement le champion, la capacité à se recentrer sur le long terme, sur la mission et se dire ok les choses sont comme elles sont, qu'est-ce que je peux faire pour en tirer le maximum de bénéfices, pour me servir et vous verrez qu'en faisant ça, bah, ça ira et vous pourrez moins réagir en tout cas ou mieux réagir aux changements euh, extérieurs qui peuvent vous, euh, que vous pouviez penser a priori que ça allait vous empêcher de performer mais si ça change pour vous, ça change peut-être aussi pour les autres donc maintenant c'est celui qui va se recentrer le plus rapidement qui aura l'avantage.